Bonjour, bienvenue sur Trip Camping Cash. Je m'appelle Grace. Aujourd'hui, nous allons aborder les sites de camping gratuits au bord de l'eau aux États-Unis. Alors, restez connectés! Le premier site gratuit que je veux aborder avec vous aujourd'hui s'appelle Magnolia Beach, ça se trouve au Texas. Un endroit très agréable et idéal pour camper et gratuit. Juste devant l'eau, vous pouvez vous garer. C'est tout de toutes les camping-cars, classe A, classe B, classe C, des petits, des grands, des moyens. Tout le monde a accès à l'eau et toutes des activités d'eau très abordables et très agréables. accès pour tous les types de Campecas, comme je vous ai dit. Voilà, on se garde devant l'eau, on campe devant l'eau, on s'installe. Et l'avantage encore, c'est à disponibilité les toilettes et de l'eau chaude. Oui, c'est vrai, de l'eau chaude gratuitement. Voilà. On a tous les équipements basiques pour un campeur, pour un boondocker, tous les équipements basiques pour quelqu'un qui fait du camping gratuit. Voilà, je vous recommande Manola Beach au Texas. Voilà, si vous êtes, voilà, si êtes adepte des camping-cars, si vous aimez tout ce qui est gratuit, des paysages agréables, et là, vous aimez de l'eau, ça, c'est vraiment pour les amoureux de la plage, les amoureux d'eau, et vous avez en plein, Texas et gratuitement pour camper. Si vous aimez être au bord de l'eau, là, vous avez un camping gratuit et vous pouvez profiter de toutes les activités à base d'eau. Le deuxième site gratuit au bord de l'eau que je vais vous proposer maintenant, ça va être aussi Johnson City Park. C'est aussi au Texas. Alors, elle se situe sur une très très belle rivière, très joli camping et site adapté et idéal à tout type de camping. Tous les campings sont acceptés, peuvent franchement s'installer au bord de la mer sans aucun problème, sans aucune difficulté. Accès facile, voilà, accès est facile depuis la Hype 10. En plus de ça, nous avons une très très bonne connexion Internet. C'est facile, bonne connexion Internet, on peut s'installer facilement au bord de l'eau pour tout type de camping-car, les petits, les moyens, les grands. L'autre site de camping au bord de l'eau dont je vous parler maintenant, c'est Sneak River à Yellowstone National Park, donc nous sommes dans le Wyoming. C'est l'entre-sud de Yellowstone qu'il faut prendre. C'est sur la Snake River, vue sur l'eau, accès sur l'eau et la rivière, donc les activités sur place, donc ça sera le kayak, la pêche, voilà, toutes sortes d'activités et beaucoup de randonnées. On a Yellowstone, Il ne manque pas aussi le Grand Teton. Belle route, accès à la pêche, belle rivière, voilà. Par contre, les tailles de camping sont très, très réduites. On n'accepte pas tout type de camping. Je ne recommande pas aux grands campings d'y accéder. Euh, par contre, les tentes, les, les petits campings, les campings moyens, ce serait très bien. Mais pour les grands campings, il y aura beaucoup de difficultés. Bien, voilà, on est vachement plus limité. Pas de connexion Internet. Et voilà, on est de nouveau encore à Yellowstone dans le Wyoming. La connexion Internet va être très, très compliquée à cause de la popularité de Yellowstone, de la popularité du Grand Teton et aussi parce qu'on est autour et beaucoup de touristes. Donc ça, c'est aussi un très bon camping site de camping gratuit que je vous recommande et qui est au bord de l'eau. Vous pouvez vous garer carrément au bord de l'eau. Voilà, à condition que vous ayez un camping avec une petite taille ou plus ou moins moyen ou alors une tente, mais pas de grand camping. On aura un peu plus de difficultés. Alors, l'autre site gratuit, l'autre site de camping gratuit au bord de l'eau que je vous recommande, c'est Quincy Lake, et ça se trouve dans l'état de Washington. Quincy Lake dans l'état de Washington, à l'est de cascades, à l'est de Cascade Road Mountain. Isolé euh, au bord du lac, euh, voilà, toilettes euh, à proximité, les poubelles aussi, hein. bonne connexion internet, facile d'accès sur l'auto. Voilà, euh, manuel à bichet, euh, euh, voilà, pardon. Je recommande à tout type de camping et surtout les grands campings devraient être restés vers l'avant voilà, pour, pour ne pas se retrouver dans l'embuscade. buscade donc je recommande aux grands campings de rester vers l'avant donc c'est un, un site qui est très agréable qui offre énormément d'équipements pour euh, campeurs et de façon gratuite alors les tentes sont aussi les bienvenues l'autre site gratuit que je vais vous, vous en parler maintenant c'est Black and Chief Bridge Columbia Falls, c'est à côté de Glacier National Park dans le Montana voilà. c'est vraiment au bord d'une rivière mais celui-là je ne le recommande pas aux grands campings c'est vraiment pour les truck campings les petits campings, les tentes, c'est difficile. Mais les paysages, sont vraiment à couper le souffle. Voilà, très joli paysage de cartes postales, paysage de, à couper le souffle, beaucoup d'activités marines autour. autour. Voilà, beaucoup, beaucoup d'activités marines autour. Voilà, les tentes et les petits campings sont donc des bienvenus. C'est un camping qui offre beaucoup de paysages. Un paysage à couper le souffle, donc des activités au bord de l'eau. Accès facile sur Glacier National Park. Donc on est à une bonne euh, situation pour visiter le Montana et Glacier, Montana, et Glacier National Park. D'accord. les sites de camping gratuits au bord de l'eau. Vous avez déjà fait vous-même un site de camping gratuit au bord de l'eau gratuitement. Partagez avec nous. Dites-nous dans quel état, dans quel pays, dans quelle région. Voilà, ce serait très important. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous demande de bien vouloir partager nos vidéos. Si vous êtes nouveau dans notre chaîne, abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Et surtout, parlez de nos vidéos autour de vous. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée.